Quand c'est moi qui dis que le récit d'une un, anecdote à forte implication émotionnelle peut être réécrit par un homme ou par une femme, tout à coup, je suis le connard misogyne de service, tu comprends Peut-être que je devrais me laisser pousser les moustaches. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. c'est du chinois.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 Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. La petite vidéoscopie, c'est généralement votre moment préféré de la semaine. Alain, rappel des faits, qu'est-ce qu'une vidéoscopie Une vidéoscopie, c'est une dissection de vidéos euh, décontextualisées. Exactement, et aujourd'hui, euh, c'est pour le coup euh, vraiment décontextualisé, au sens où je ne, je ne parviens plus à me rappeler... Où et quand ça a été filmé Ça fait partie des nombreux éléments de preuves, euh, faits, articles et documents que vous m'envoyez via les réseaux sociaux avec un S. Comme dit un, un youtubeur que je suis, qui se reconnaîtra peut-être. Euh, donc là, je crois que c'est Twitter. Hein, Twitter ou Instagram, comme d'habitude, ce sont les, les deux réseaux sur lesquels nous communiquons le plus. Alain, je te laisserai mettre en description, enfin plutôt en post-production, les, les, les, les liens et, et les images de ces réseaux. Alors, a priori, nous sommes le. Le jeudi 24, nous sommes le jeudi 24 décembre. Alors, d'abord, joyeux Noël avec papy et mamie enfermés dans la cuisine. Écoutez, écoutez bien les, les consignes, évidemment, de votre gouvernement. Papy et mamie mangent dans la cuisine et nous, on mange dans, le, dans la Mais salle ça, à manger. Euh, et euh, le 24, bah, éc, et, essayez quand même de profiter et j'espère que vous avez été sages toute l'année et que les cadeaux ne tomberont pas à côté de la plaque. Si vous voulez vous faire des cadeaux qui vous plaisent vraiment, investissez sur les contenus hommes-femmes, mais également professionnels ou d'efficacité personnelle du mec que vous suivez toute l'année et qui vous fait du contenu gratuit deux à trois vidéos par semaine depuis janvier 2020. C'est le moment de vous emparer de mes contenus payants avec la plus grosse réduction de l'année. Comment ça fonctionne la réduction de Noël, euh, Alain Il y a Nono là, qui, euh, qui joue du, euh, ouais. du x2. Nono joue du x2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupon. Hein. Black Friday, Halloween, c'est un petit coupon. Là, Il n'y a pas de coupon. Tout simplement, la remise groupée de Nono, elle est doublée. Donc, en, euh, Tout au long de l'année, vous avez une remise groupée proportionnel au nombre d'articles présents dans votre panier. Donc si vous en avez que deux, je crois que c'est 7%, puis après ça passe à 8, 9, 10, 11, 12, etc. Et bien là, c'est pas 7, c'est 14, c'est pas 10, c'est 20, c'est pas 14, c'est 28, c'est pas 20, c'est 40%, et c'est pas 25, c'est jusqu'à 50% de remise. Et ça s'arrête demain soir, ce sont les toutes, toutes, toutes dernières heures. Après Alain, plus de promo avant... Avant mai, avant l'anniversaire. Fin mai, début juin, l'anniversaire du site. Donc, vous voyez, ça fait quasiment la moitié de l'année. Et puis, vous pouvez compter sur nous. Souvenez-vous, l'an dernier, quand je disais pas de promo, il n'y a pas de promo. Donc, c'est maintenant ou jamais. Une promo comme ça Il ne faut pas la rater. Alors, euh, ce dont je me souviens, c'est que c'est filmé à l'insu de l'intervenant, euh, que c'est un direct sur, un, sur Internet, je ne sais plus sur quelle plateforme, et que l'intervenant est une sorte de coach en... En relation professionnelle voilà ça fait partie de de temps en temps vous me soumettez également via les études de cas ou pour les clients vip tu sais les clients abonnés vous me soumettez également des questions professionnelles donc c'est tout à fait une question qui aurait pu m'être soumise euh, c'est une question de drague slash séduction slash relou slash harcèlement slash agression hein, euh, à définir euh, entre deux employés d'une société et euh, voilà comment le coach à la, auquel cette étude de cas est soumise va répondre. Et en fait, il faut bien comprendre que euh, pour cette réponse-là, il a été cloué au pilori. On m'a demandé gentiment d'attendre quelques semaines pour en parler parce que c'était chaud. Euh, par humanité et par, des, par common decency je, je l'ai fait. Euh, maintenant, on va disséquer, ça ne dure qu'une minute quarante. Donc on va voir point par point, phrase par phrase, argument par argument, euh, ce dont la doxa s'est emparée et si c'est selon moi mérité et puis, et puis, et puis c'est parti cette décision on a 60 secondes voire 120 secondes pour la prendre donc on fait, on fait avec ce qu'on a autour de nous voilà alors première séquence de ce jeune coach euh, qui ressemble très fort à une précaution quand on prend des précautions c'est généralement que l'on pressent par avance, euh, que ça va chier, que, que, que ça va craindre, que, que ça va tomber. Hein. C'est comme quand on commence à être doucereux euh, quand on est enfant et qu'on commence à être doucereux avec maman. C'est parce qu'on sait que euh, potentiellement, celle-ci, elle peut tomber. Euh, là, euh, moi, j'ai l'impression que son subconscient lui dit euh, « terrain glissant, mais une petite précaution oratoire au début. Euh, » En quoi consiste ce qui, ce, qui est, ce qui est humain, ce qui est normal et ce qu'on fait tous en quoi consiste cette précaution oratoire Cette précaution oratoire consiste à dire « Je m'apprête à vous livrer le fruit d'une expérience dans, dans le cadre de laquelle je n'ai eu pour décider que quelques secondes. » Ça me paraît une précaution oratoire qui n'est pas inutile. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en euh, situation, on est par défaut un peu dédouané et un peu moins potentiellement critiquable que quand on a eu euh, une semaine de recul... Euh et un contact illimité avec qui on veut pour préparer une réponse formelle. Donc jusque-là, je ne sais pas ce que tu en penses Alain, je n'entends rien d'attaquable ou de critiquable dans la position de ce coach. Euh, donc moi concrètement, quand j'ai eu des, des cas euh, très compliqués, euh, je me rappelle d'un cas de harcèlement sexuel par exemple, euh, entre un homme et une femme. Bon, moi j'entends deux éléments là. J'entends premièrement qu'il admet et qu'il assume la complexité du cas. Donc il ne, le, il ne le balaye pas sous le tapis ou il ne le réduit pas à quelque chose d'évident. Il vient de nous dire très compliqué. Donc il n'est pas en train de dire que le harcèlement ou l'agression est quelque chose de traitable, de, de, de, comme ça, d'un petit revers de main, d'un petit coup de coude. Il vient de dire ce sont des cas très compliqués. Encore une fois, je ne vois pas ce qui est critiquable. Et puis après... Euh, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il qualifie quelque chose d'agression avant de l'avoir décrit, mais à la limite, euh, attendons la suite. Euh, dans un entrepôt, je, je, je voulais absolument ne pas me mettre euh, d'un côté ou de l'autre euh, parce que j'étais conscient que même si on a tendance à dire bah, c'est plutôt euh, l'homme qui euh, harcèle euh, la femme, euh, bah, ça peut être aussi l'inverse. Et donc. Euh, euh, le, le, le plus intéressant, c'est le bruit de fond, c'est le hors-contexte, c'est-à-dire c'est la réaction de celui qui regarde la vidéo. C'est un, un réflexe que vous savez que Jean-Laurent Cochet c était, était ce, ce professeur de théâtre qui m'a tant marqué, tant appris, et qui m'a donné une paire de lunettes pour voir le monde un petit peu en stéréo. Je prête quand même pas mal attention aux inspires des gens, c'est-à-dire à leur façon de respirer. Il euh, y, y, y, y, y, y a trois signaux, si vous voulez, principaux quand quelqu'un s'adresse à vous, euh, dont deux, en général, trahissent le premier. Il y a l'inflexion de la voix, donc il y a le langage de la musique de la pensée. Il y a le langage des mains, d'accord, la, fame, la fameuse phrase de Montalant dans la Reine Morte... Euh, je vous le dis franchement, je vous regarde en face, mes yeux sont purs. Et le roi qui répond, mais vous pensez que je ne vois pas vos mains en bas qui se serrent. Donc, quand quelqu'un vous dévouait, vous déteste ou a peur de vous, déjà, vous le voyez aux mains, qu'il croit être hors de, de, de, de, de votre vue. Et, et ensuite, il y a la respiration. Donc là, les mains, on n'en sait rien, mais on entend, on entend déjà la tension du respirant avant les dernières secondes. Je vais maintenant... Vous la faire réécouter parce que je pense que ça a pu vous échapper au début et tu entends un, une, une respiration qui n'est qui n'est juste pas euh, le, le regardant n'est pas serein euh, il n'est pas serein il est dans l'attente et il est euh, ça, ça ça va éclater quoi écoutez bien l'autre euh, parce que j'étais conscient que même si on a tendance à dire bah, c'est plutôt euh, l'homme qui euh, harcèle euh, l'autre euh, je, je, je, je voulais être. T'entends Alain Ça, c'est pas normal. Ça, dans, dans le règne animal, quand un animal fait ça, je vous déconseille d'aller le caresser. C est, c est, que ce soit un taureau, un chien ou quoi que ce soit. Ça, et d'ailleurs, essayez physiologiquement de respirer comme ça. Fais-le. Moi, je peux pas, j'ai l'air bouché. <rire> non mais tu vois bien que physiologiquement, au niveau du diaphragme, du larynx, etc., ça, ça te met mal, en fait. C est, c est, ce n'est pas euh, une alternance dinspire un expire euh, normale. Et quand le coach, dont on ignore tout, et tant mieux si on ignore tout, parce que justement, ça nous permet d'être encore un petit peu moins subjectif, quand il se met à profaner la nouvelle religion d'État qui est le féminisme, c'est-à-dire quand il se met à blasphémer quand il se met à dire je ne validerai pas la thèse officielle qui est que l'homme a tort et que la femme a raison ou que l'homme est coupable par défaut écoutez la respiration écoutez la, la, la réaction physiologique de dédain de mépris et de haine ça c'est vraiment une respiration de haine absolument ne pas me mettre euh, d'un côté ou de l'autre euh, parce que euh, j'étais conscient que même si on a tendance à dire bah, c'est plutôt euh, l'homme qui euh, harcèle euh, la femme, euh, bah, ça peut être aussi l'inverse. Et donc euh, euh, j'ai fait en sorte de... C'est un rire ou c'est un sourire qui est un faux sourire. C'est un sourire de, de, de, de haine et presque de, euh, de désir de vengeance. Et on sent qu que cette vidéo va, va être utilisée à des fins de nuisance. Et de vengeance, tu vois. Il y a dans, ce, dans cet expire qui pourrait, hors contexte, être un sourire, dans le contexte, c'est un ni pardon ni oubli. Euh, J'ai fait en sorte de, euh, de mettre à la même hauteur, à la même échelle, les deux personnes, en, en leur disant... Tu le sens, euh, celui-là Donc, encore une fois, deux niveaux de discours. On a un coach, en terrain glissant, qui tente d'être mesuré, ça devrait vous rappeler quelqu'un et qui prône une... Qu'est-ce qu'il vient de dire Quels sont les mots euh, De mettre à la même hauteur... À la même... même hauteur. Égalité. Donc tu as quelqu'un qui est en train de prôner verbalement, syntaxiquement et sémantiquement l'égalité homme-femme. D'accord Mais ça ne suffit pas. Ce qui est bien la preuve, ce que j'explique depuis dix ans, que le féminisme n'est pas une question d'égalité, c'est une question d'équité, et que pour arriver à l'équité à la fin, il faut créer d'immenses déséquilibres, par exemple dans les histoires de ce type-là, en accréditant systématiquement le discours de la femme et en discréditant le discours de l'homme. Là, tu as un regardant, un observant, d'accord, qui fait évidemment partie du camp du bien, du camp de la bien-pensance, du camp du progrès et du LGBTisme, qui est en train de médire tacitement sur quelqu'un qui prône l'égalité et qui dit, moi j'ai deux intervenants dans une affaire où il n'y a pas de preuves, je les mets sur un pied d'égalité, et le regardant par, par sa simple respiration, qui n'a pas pensé à couper ou à masquer, on entend déjà le niveau de haine qu'il sécrète. À la même hauteur et la même échelle, les deux personnes, en, en leur disant euh, le même discours. Euh... Pied d'égalité, deux personnes, même discours. Plus égal que ça, tu meurs. Mais comme disait Coluche, hein, on est tous égaux, sauf qu'il y en a des plus égaux que d'autres. Et là, manifestement, désormais, c'est F. Euh, donc, d'arrêter euh, tout ce qu'on pouvait entendre, euh, sinon, j'ai sortais tous les deux. Et ça, euh, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis. Je l'ai sortais tous les deux, c'est-à-dire, euh, je, je décide qu'en absence de témoins, de preuves, ou de traces de maltraitance quelconque, euh, il préconise, entre guillemets, que la meilleure solution, c'est de se séparer des deux. D'accord. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne connais pas le cas, nous sommes décontextualisés, je ne dis pas ce que j'aurais fait à sa place, car lui connaît l'affaire, moi je ne la connais pas. Je dis simplement que tu ne peux pas faire discours plus égalitaire que ça. Le regardant est affecté physiquement. Est il génère et il sécrète de la bile et il aurait envie de le tabasser, ça s'entend en fait à sa, à sa respiration, alors que le mec est en train de nous faire part d'une méthode. Alors, désormais on dirait que c'est un peu le principe de précaution, mais on, on, philosophiquement c'est presque une approche phénoménologique. C'est-à-dire que le mec a une expérience de coach du monde du travail dans laquelle il a dû constater une série de phénomènes. Du coup, il adopte une approche « itérative entre guillemets, », c'est-à-dire j'en ai vu tant qui m'ont permis de me méfier de l'opinion commune donc j'ai abouti à une certaine expérience sensible du réel. Il a une approche quasi phénoménologique qui, dont je ne dis pas que c'est la meilleure, dont je ne dis pas que c'est celle que j'aurais eue et dont je ne dis pas qu'elle que, que, que, que, qu est irréprochable. Je dis simplement que je ne comprends pas le mépris et la haine que cela génère et des échos me sont parvenus euh, disant que ce mec a été convoqué en conseil de discipline J'attends toujours l'élément factuel. Mais en fait, je fais semblant de m'étonner, évidemment. Je, je, je joue le candide. J'ai été, été en justice récemment pour avoir porté plainte moi-même contre une diffamation objective. J'ai vu l'attitude du tribunal. Je comprends bien entendu le, le monde dans lequel on vit, et je vous l'explique. Et moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que factuellement, j'avais raison sur tout. Et les propos que je montrais à l'écran versus, donc que j'ai vraiment tenus... Versus ce qui a été repris dans la presse, c'est le contraire. La presse a repris le, le, le contraire de ce que je disais, notamment l'histoire de. Il faudrait dresser les, les femmes, etc. Je disais factuellement, les métaphores animales sont stupides, l'auteur de cet article est un blaireau, et ça ne sert pas la cause. Et, et, et, et, et, et, et, et au tribunal, on me disait, non, mais vous ne l'avez pas assez démenti, vous devez le penser un peu, tu vois. Donc je comprends bien à l'aune de quelle idéologie ce type a été jugé, parce que je l'ai vu à l'œuvre, cette idéologie. Et là, on est froid, on est pragmatique, on est concret. Si vous me connaissez, vous savez que je n'hésiterai pas à lui donner tort s'il l'avait, mais là, j'attends toujours le tort. Le type est phénoménologique, il est mesuré, et surtout, il est extrêmement... Euh, euh, euh, il, il, il, euh, il prône une égalité réelle. C'est-à-dire deux personnes à défaut de preuve, doivent endosser le même niveau de présomption de responsabilité. Et on voit qu'en fait, ça n'est pas le cas. La présomption de responsabilité est toujours plus sur l'homme que, que, que, que, euh, que sur la femme. Dans, dans la dernière vidéo consacrée à l'affaire Fiona, la succession des jugements verra que, en première instance, la responsabilité est également euh, beaucoup plus tombée du côté de l'homme de, enfin, qui aurait assumé une plus grande part de responsabilité dans, la, dans le tragique, tragique et dramatique et dégueulasse euh, disparition de cette, de, cette, de cette petite fille. Et qu'en fait, plus l'affaire est creusée, plus le temps passe et plus les jugements sont pourvus en cassation, euh, reprogrammés, etc., plus euh, la, la, la part de responsabilité de la femme augmente. Mais il faut pour cela des années, en fait. Je crois que dans, dans la, en premier jugement, c'était 18 pour lui, 5 pour elle, année de prison. Et à la fin, c'est 20 pour elle, 18 pour lui. C'est-à-dire qu'elle a fait x4, mais il a fallu des années pour que les gens se rendent compte de ce que sa culpabilité était, sinon égale, du moins supérieure. Et ben là, c'est la même logique à l'œuvre et c'est absolument dramatique. Euh, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu faire une énorme erreur en allant dans un sens, parce que finalement, j'avais 50% de chance de me planter. Je veux dire, euh, quand on n'a pas plus d'éléments factuels que ça, soit de vidéosurveillance, soit de de réels messages, etc., bah, ça reste un avis euh, d'homme sur une situation euh, d'homme. Donc, euh, mm -hmm. évidemment que là, euh, on est dans le flou. Et, mm -hmm. et pour tous ces, ces étudiants qui, Donc là, on entend que tout à coup, avant, c'était un inspire d'homme. Là, on, entend une on attend une, un, un acquiescement, mais un acquiescement, évidemment, ironique et blasé, mais de femme. Donc, on imagine que c'est un couple qui est en train de regarder ça, et qui est en train de, se, de, de, se, de, se symbio de, de faire une espèce de symbiose mentale en se soutenant l'un l'autre dans le discrédit et la désapprobation jetée sur ce coach. Coach qui vient de nous rappeler encore une fois l'évidence qui est que l'abeas corpus te, devrait interdire en bon, en bon droit, en bonne logique et en bonne morale de prendre le parti de l'un ou de l'autre sans preuve. En l'occurrence les preuves ça été des éléments vidéo des témoignages ou des traces d'agression de, de, de, de, de, réelle. Et il ne fait que rappeler l'aporie de la situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un DRH ou à un coach de se prononcer sur les responsabilités d'un cas dont il n'y a ni trace, ni élément visuel, ni témoignage euh, de, de personne. Là, c'est une double jauge de haine qui est en train de se sécréter. On entend la bile que s'écrètent l'homme et la femme qui regardent. Euh, il faut bien comprendre que dans une société non, plus laïc... non pas laïcisée, mais euh, traditionnelle, c'était sans doute la réaction des gens devant le blasphème. Que désormais, le bénéfice du doute et l'égalité de principe sont un blasphème devant la théorie du genre. C'est ça en fait le résumé de, de la vidéoscopie. Quand tu as blasphémé, tu es traité comme un mécréant. Et là, euh, le, le, ce, ce pauvre type dont je ne connais rien et encore une fois, euh, à qui je ne souhaite ni bien du mal, ni la vidéoscopie, on se base, on se base sur ce qui est dit et, et tout simplement hors contexte, euh, je me dis qu'il va très mal finir. Enfin, Je, je, je le pressens. Je, je, je le sens, je le pressens. Si vous avez des informations à ce sujet, évidemment... Euh, N'hésitez pas à les partager avec nous, on, on relèvera. Une question similaire à gérer, je dirais qu'il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas s'emballer. Essayer... Le mec préconise ce que la décence commune, il y a encore une vingtaine d'années, aurait préconisé. C'est-à-dire, devant un, un, un, un cas avec d'énormes soupçons émotionnels, et devant un cas où des gens sont susceptibles de raconter le réel en le, en le tordant, en le déformant. Souvenez-vous toujours de la phrase de Kaufman, hein, c'est un des rares trucs pas cons qu'il ait écrit, euh, « Tonton à moustache »,« Tortue géniale euh, ». Quand on recueille le récit des gens, c'est tellement ce que je vais vous dire est tellement consensuel et tellement, entre guillemets, non-conspirationniste, que c'est sur sa page Wikipédia. Donc on imagine quand même que c'est pas le top de la conspiration. Il a dit quand Tonton Tortugénial a dit quand on recueille le récit des gens, il faut toujours se souvenir qu'ils ne disent pas toute la vérité, mais qu'ils ne disent pas non plus que des mensonges. Et c'est exactement ce que je dis. Mais quand c'est lui, ça passe crème et c'est consensuel. Quand c'est moi qui dis que le récit d'une un, anecdote à forte implication émotionnelle peut être réécrit par un homme ou par une femme, tout à coup je suis le connard misogyne de service, tu comprends Peut-être que je devrais me laisser pousser les moustaches. Fais une superposition de ma tête avec celle de Kaufman, et, ou fais-moi des fausses moustaches, fais quelque chose qui peut-être tout à coup pourrait euh, adoucir mon propos, tu comprends Essayez de rester neutre le plus souvent possible, euh, même si des fois hein, ce, ce sera compliqué, hein, mais, euh, mais c'est vraiment euh, important euh, pour, euh, pour ne pas se précipiter vers une mauvaise décision. Voilà. voilà. Donc, le mec, le mec prône. Une approche du réel, itérative, basée sur les faits, basée sur les preuves, et basée sur une neutralité de principe à défaut de ces preuves. Le mec propose une approche juste, de base. Encore une fois, je ne parle pas de ce cas. Peut-être qu'il y a eu agression, j'en sais rien, je, je, je, je ne l'ai pas vu, je l'ignore, je ne sais même pas où ça se passe, je ne sais pas dans quel pays ça se passe, on imagine que c'est francophone, peu importe. Euh, le mec propose une approche qui... Étymologiquement et juste. D'accord euh, Ce mec est cloué au pilori, euh, voué aux gémonies, et euh, on se demande euh, ce qu'il ce qui va devenir, et à mon avis, euh, son, son, son, son, son chiffre d'affaires de consultant ou, ou ses perspectives de salariat vont, vont se réduire. D'accord Et ça commence à être grave. Ça commence à être grave. Réveillez-vous. Des gens comme moi le disent calmement pacifiquement avec une pointe d'humour et font le boulot euh, comprenons-le tant que c'est pacifique hein. c'est comme tout essayons d'infléchir la courbe pacifiquement parce qu'après au bout d'un moment il se pourrait que les gens commencent à s'énerver quoi si vous trouvez ce travail utile c'est le moment de le partager vous connaissez par cœur les boutons de partage vous savez comment l'envoyer à vos amis qui pourrait y être sensible, c'est le moment de le faire. À défaut d'avoir des amis ou à défaut de connaître des gens sensibles, rétribuez la vidéo avec un pouce pour le travail effectué. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne du type qui dit la vérité sur les relations hommes-femmes, mais pas seulement, c'est le moment de le faire. Et puis, encore une fois, la promo de Noël demain soir 25 décembre, c'est terminé jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'anniversaire du site en juin prochain. Vive la chaîne, vive la chaîne de Stéphane Edouard. Réalise le séminaire pour petit petits vénards. Hey, vive la chaîne, vive la chaîne de Stéphane Édouard Mets un abonne-toi, futur chaton qu qu'on va.